Salut Allez, on va se faire cet exercice type DF, tu vois, Donc sur le chapitre vecteur, droite et plan de l'espace. Je t'ai remis l'énoncé ici. Donc Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on considère les points A et B, dont on te donne les coordonnées ici, ainsi que la droite D, dont on te donne une représentation paramétrique. Bon, la première question, c'est déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Donc comment on fait ça Alors, en fait... Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment que tu saches faire pour déterminer la représentation paramétrique d'une droite. Il te faut un point et un vecteur directeur. Donc là, tu peux faire une petite phrase en disant AB entre parenthèses, parce que c'est une droite, passe par le point A. Alors, elle s'appelle AB, donc elle passe forcément par le point A. On aurait dû prendre le point B aussi. Donc tu rappelles les coordonnées du point A, donc 0, 1, moins 1. Ça, c'est donné dans l'énoncé. Et donc, cette droite AB, ben, elle a pour vecteur directeur le vecteur AB. tu vois, Elle s'appelle AB, donc forcément, elle est dirigée par le vecteur AB. Alors, il y a une infinité de vecteurs directeurs, mais le plus évident, c'est celui-là. Voilà, donc là, on pourrait passer directement à la représentation paramétrique de AB, mais le truc, c'est qu'on n'a pas les coordonnées du vecteur AB. On ne te les donne pas dans c'est donc il va falloir les calculer. Donc, pour calculer les coordonnées d'un vecteur, bon, ça, normalement, tu sais le faire en terminale, mais je vais rappeler un petit peu. Donc... Tu mets le nom du vecteur là, avec le. Tu oublie pas la flèche, AB flèche. Et en fait, donc tu vas. Donc déjà je te conseille de prendre de la place, hein, globalement, surtout en géométrie. Il hein, euh, y a beaucoup d'élèves qui vont faire comme ça. c'est-à-dire Ils vont mettre le, donc le vecteur AB, et ils vont le calculer en tout petit, comme ça. Ils vont faire hein, tout écraser comme ça. Donc ça vraiment je te le conseille pas. Vraiment je te le conseille pas. surtout pour le correcteur après qui est. Tu te mets à la place de la personne qui va lire ce que tu fais. Euh, ça c'est des pattes de mouche, on appelle ça, on n'aime pas trop. Bon, du coup, tu te mets sur trois lignes, x, y, z, ok Et on va écrire ça en colonne. Alors, coordonnées d'un vecteur, donc c'est les coordonnées du point d'arrivée moins les coordonnées du point de départ. Pas le contraire, hein. donc là on va faire b-a et pas a-b. moins Donc je te le remets ici. Donc b-a. Et tout ça, je te conseille de l'écrire en colonne, c'est-à-dire qu'il y a des beaucoup d'élèves qui vont faire xb moins xa ensuite yb en fait ça ça te fait souvent faire des erreurs de des erreurs de calcul parce qu'en fait tu vas chercher les coordonnées d'un point dans l'énoncé tu reviens et en fait le fait de... de regarder en haut en bas comme ça tout ça ça te fait faire des... ça peut faire, faire des erreurs à pas mal d'élèves donc je te conseille d'écrire les coordonnées de ton point b donc, en colonne tu les écris là moins 2 2 moins 1 comme ça c'est fait ensuite les coordonnées du point a 0 1 moins 1 c'est fait aussi, et entre les deux, tu mets des moins. Donc si par hasard, tu as deux moins à côté, surtout n'oublie pas de mettre des parenthèses. Ces parenthèses-là sont vraiment importantes parce que ben, tu vas avoir moins et ben, moins, moins, ça va faire plus. Quoi, okay Après, tu mets un égal, ce n'est pas la peine de remettre le nom du vecteur parce que tu l'as déjà mis ici. On pourrait le remettre là, mais bon, on ne le fait pas. Et là, tu calcules moins 2, moins 0, moins 2, 2, moins 1, 1, et moins 1, moins 1, moins 1, donc moins 1 plus 1, fais attention, ça fait 0. Okay. Donc les coordonnées du vecteur AB, c'est moins 2, 1, 0. OK Bon, maintenant, tu as donc un point dont tu connais les coordonnées, un vecteur dont tu connais les coordonnées aussi, donc tu vas pouvoir donner la représentation paramétrique de la droite AB. Alors, comment on fait ça En fait, déjà, tu écris donc AB entre parenthèses, deux points, une accolade, donc l'accolade, tu peux la mettre à la fin si tu veux, donc pareil, tu prends de la place, tu vas avoir X, Y et Z, donc tu te mets sur trois lignes, X égal y égale, z égale, tu écris ça, tu vois toujours un peu en colonne, x, y, z, égal, égal, égal, et après tu regardes, donc je te conseille de mettre d'abord le point, plus le vecteur directeur. Alors ça marche comme ça en fait, c'est toujours comme ça. Soit tu peux mettre le vecteur directeur en premier, et ensuite le point, peu importe. Moi je fais plutôt point puis vecteur directeur. Donc le point qu'on a ici, donc 0, 1, moins 1, en fait on va le retrouver en colonne ici. Donc pareil, je te conseille toujours de noter en colonne. Donc le point A, tu vas le retrouver ici, alors 0, 1, moins 1. Bon, ensuite, tu vas retrouver ton vecteur directeur, moins 2, 1, 0. Donc tu vois, moins 2. Alors, là, le 1, on ne le voit plus parce que je l'ai enlevé, mais le 1, donc plus t, c'est plus 1t. Et ici, en fait, c'est plus ou moins, peu importe, 0t. Mais tu vois bien que ce que j'ai rajouté en vert, là, finalement, ça sert à rien. Donc, on l'enlève quand on a terminé. Quoi. Alors, si ça t'aide, tu peux d'abord l'écrire, donc 0, 1, moins 1, et moins 2, 1, 0. Moins 2, 1, 0, moins 2, 1, 0. Et ensuite, ben, enlever ce qui, ce, qui, ce qui est en trop. Hein. Donc, le 0, on va l'enlever. Le 1, on va l'enlever aussi, mais n'enlève pas le t avec. Euh, parce que, bon, le... 0t, ça fait 0, d'accord Il euh, y a beaucoup d'élèves qui, quand ils ne voient, voient rien devant le t, en fait, ils disent qu'il y a 0, mais en fait, il y a 1, d'accord 1t. Bon, donc, le point, le vecteur, et surtout, après le vecteur, n'oublie pas de mettre le t, parce qu'il faut quand même que tes coordonnées elles, dépendent d'un paramètre. Ce paramètre, c'est t, voilà, x, y et z dépendent du même paramètre t. Ce paramètre t, ben, pour l'instant, n'en a pas parlé, donc tu dis t, voilà, c'est un réel, en fait, t appartient à, t appartient à R. Ok voilà, et quand tu as fini, bah, toujours pareil, je te conseille de souligner, hein, toujours dans l'optique de se préparer au, au DS. Donc tu soulignes, euh, quand tu as terminé, là on te demandait la représentation paramétrique de AB, bah, tu soulignes ce qu'on te demande Voilà. Allez, question 2. Ah oui, Il faut que je vince le petit euh, pouce, s'abonner, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner, notification, tout ça. Alors, question 2A. Euh, montrer que les droites AB et D ne sont pas parallèles. Alors, ça aussi c'est un truc à savoir-faire, c'est pas très compliqué. En fait, si tu veux montrer que deux droites ne sont pas parallèles, ou sont parallèles, en fait c'est un peu la même technique, il faut que tu regardes leurs vecteurs directeurs. D'accord Donc si tu veux montrer que deux droites ne sont pas parallèles, comme ici, ben, tu vas montrer que leurs vecteurs directeurs ne sont pas parallèles, entre guillemets. Donc pour des vecteurs, on ne dit pas parallèles, on dit collinaires. Voilà. Allez go une oui, petite précision, hein, comme d'habitude, à chaque fois que tu vois des M comme ça, c'est que ça fait l'objet d'une méthode. Donc, ce, par exemple, déterminer la représentation paramétrique d'une droite, en fait, il y a une méthode, une vidéo méthode que tu peux aller voir où je détaille vraiment ça euh, particulièrement, cette méthode-là, pareil pour les questions qui viennent, qui viennent Alors, bon déjà, tu peux rappeler le vecteur directeur de AB. Donc AB a pour le vecteur directeur, AB avec la flèche. Donc ce vecteur directeur, moins 2, 1, 0, qu'on avait en colonne ici parce qu'on avait calculé ses coordonnées. Donc dans les calculs, on est plutôt en colonne, tu vois. Et puis dans les, dans les phrases, en fait, on repasse en ligne, parce que sinon ça prend 3 km. Quoi. Donc je t'ai dit de prendre de la place tout à l'heure, mais bon, il faut pas trop abuser quand même. Voilà. Bon, AB-2, 1, 0. Et D, il va falloir trouver un euh, vecteur directeur aussi. Donc D a pour vecteur directeur. Alors là, D on te donne sa représentation paramétrique euh, dans l'énoncé. Donc, tu vas pouvoir déterminer un vecteur directeur. Quand on ne donne pas le nom du vecteur directeur, tu l'appelles U. Alors, les lettres qu'on utilise en général pour les vecteurs, c'est U, V, W. Voilà, trois lettres que tu peux garder en tête. Donc là, on va prendre U. En fait, U, bah, comme tout à l'heure, Alors là, tu as un point. Tu vois Donc, là, tu sais que D va passer par le point de coordonnées moins "-2", euh, "-1", "-1". Bon, ça, c'est pas ce qui nous intéresse, du coup. Euh, le vecteur, je t'ai dit, c'est ce qui est après. Donc, ce qui est euh, devant les, les t, en fait. Donc là, on ne le voit pas bien, parce qu'en fait, on n'a que des 1. Donc, tout à l'heure, je t'ai dit aussi, c'est pas zéro, attention. Là, là c'est pas zéro, du tout. D'accord Fais attention. Sinon, là, quelque part, on aurait 0, 0, 0. Tu vois Donc, 1, 1 et 1. Quand tu ne vois rien devant, c'est 1. Alors, surtout, n'oublie pas les signes. Donc, plus 1, plus 1 et moins 1. Là, il y a pas mal d'élèves qui auraient... Et tu prends pas les T, hein c'est-à-dire les coordonnées du vecteur, il n'y a pas de T dedans. Voilà, donc le vecteur U, il va être là. Et ça, c'est les coordonnées. OK. Donc, 1, 1, moins 1. C'est ce que j'ai mis ici. Bon, là, ça, on considère que tu sais le faire, donc tu peux le balancer comme ça sans, sans problème. On ne dis pas, je suis allé voir dans l'énoncé, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui détaillent trop. Là, je te rappelle que je te donne une, une rédaction qui est optimisée, c'est-à-dire qui est censée te déjà qui est juste, et qui est censée te, te rapporter tous les points et en même temps euh, euh, gagner du temps. Ok. Donc, tu as les vecteurs directeurs de AB et de D, donc AB et U. Et maintenant, toi tu veux montrer que les droites ne sont pas parallèles. Bon, dans tous les cas, que tu veux, que tu veux y montrer que ce soit parallèle ou pas, c'est la même technique comme je t'ai dit. Donc, on va regarder si les vecteurs sont collinaires ou non. Pour ça, euh, il faut que tu fasses le rapport de leurs coordonnées. En fait, tu veux regarder s'il y a possibilité d'écrire par exemple AB égale. Alors ça pourrait être 2U, 3U, hein. pour généraliser, on va mettre K. Voilà. Là si tu fais ça. Si tu arrives à montrer ça, ça veut dire que les vecteurs sont collinaires. Donc là, a priori, pour nous, ça ne va pas marcher. Okay Donc K, c'est une constante. Hein, ça va être 2, 3, 4, etc. Bon. Alors tu vois que... Alors ça, je vais l'écrire entre guillemets. Mais la constante qui relie euh, nos deux vecteurs, finalement, c'est AB sur U. D'accord Si tu fais passer U de l'autre côté, tu peux voir ça comme une équation. Donc ça te fait AB sur U. Alors ça, je te mets vraiment des gros guillemets, surtout ne l'écris jamais ça, parce que euh, on n'a pas le droit de diviser par un vecteur. Okay c'est juste pour te montrer pourquoi on va faire le ratio des coordonnées. En fait, on va faire donc, les coordonnées de AB divisées par les coordonnées de U. On pourrait le faire dans l'autre sens aussi, U sur AB, c'est un ben, peu importe. Voilà. Surtout, encore une fois, n'écris pas ça, hein, c'est juste pour te, te montrer. Donc là, on va faire moins 2 sur 1. Donc moins 2 sur 1. Ça, ça fait moins 2. Mais il y a un problème, c'est que si tu regardes donc, à côté tu te décales, donc, tu fais toujours alors, les coordonnées qui correspondent, hein, c'est-à-dire x sur x, x' sur x, y' prime sur y, etc. Tu ne croises pas. Hein, donc, maintenant, on va faire 1 sur 1, donc les, le rapport des y. 1 sur 1, ça fait 1. Donc, tu vois, il y a un problème ici, on ne trouve pas la même chose, parce que si les vecteurs étaient collinaires, on, bah, on serait censé trouver la même, la même constante, d'accord même constante k. Donc là, on aurait trouvé, s'ils étaient collinaires, moins 2, moins 2, et si on avait fait pour Z, on aurait trouvé moins 2 aussi. Mais là, en faisant déjà X' sur X et Y' sur Y, en fait, on trouve qu'il y a un problème. Donc c'est même pas la peine de faire Z' sur Z, parce que de toute façon, déjà qu'il y a un problème ici, peu importe si on trouve, on trouve moins 2 ou 1 là, en faisant ce calcul-là, ça ne va, va pas changer grand-chose. Donc déjà. Euh, le fait que tu trouves moins 2 et 1 ici, bah c'est suffisant pour conclure que tes vecteurs ne sont pas tu vois. Donc là, en faisant ça, bah, le correcteur il comprend ce que tu as fait, hein, c'est pas la peine de détailler plus. Il dit donc, A, B et U ne sont pas collinaires. Voilà. Si les vecteurs directeurs des droites que tu étudies ne sont pas collinaires, bah forcément, les droites ne sont pas parallèles. Donc là, tu peux conclure. Pareil, tu soulignes, puisqu'on te, te demandait ça, donc A, B et D ne sont pas parallèles. La question 2B. Donc on a montré que les droites n'étaient pas parallèles, maintenant on demande de montrer qu'elles ne sont pas séquentes. Ça veut dire qu'elles ne se coupent pas, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de point d'intersection. ok Bon. Alors le truc, pour trouver le point d'intersection de deux droites, donc là il ne va pas y en avoir si tu veux, mais ça va être la même technique. En fait, on va chercher le point d'intersection entre AB et D, et on va, on va trouver qu'il n'y en a pas. D'accord Bon. Euh, donc là je te conseille quand même, comme c'est un peu éparpillé les infos là, dans, le, dans la résolution de l'exercice, de rappeler les représentations paramétriques de tes deux droites. Okay AB. Donc tu vois, X, Y, Z. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé ben, juste au-dessus. Ici, à la question 1, tu vois, Donc tu recopies ça ici. Euh, oui, petite précision que je n'avais pas, pas donnée tout à l'heure. Pourquoi j'ai décalé le moins de t comme ça Pourquoi je ne le mets pas collé au. Après le égal, c'est pour, euh, le... en fait, pour avoir les t en face, tu vois, pour retrouver le point, les coordonnées du point en face et les coordonnées du vecteur en face. Parce que là, euh, tu vois, si je mets le moins de t ici, il ben, y a des chances pour que je dise ben, un point qui appartient à AB, ben, c'est le point de coordonnées moins 2, 1, moins 1. Et là je vais me tromper. Tu vois. Donc ça il faut que tu fasses super attention. Moi je te conseille de laisser euh, les, donc, les coordonnées du vecteur en face les unes des autres, les coordonnées du point, euh, en face, pareil, d'accord si, si tu veux mettre 0 ici, ben tu peux laisser le 0 qu'on a mis là, tu le, tu le laisses là. Moi, je, bon, en général, je ne laisse pas 0, je ne laisse pas 1, je ne laisse pas 0 ici, tu vois, je, je l'efface. Donc finalement, ça me fait des sortes de trous, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui présentent comme ça, il ne faut pas t'inquiéter. Bon, toi, si tu préfères, tu peux mettre le moins de "-t", ici, ce hein, n'est pas très grave, mais il ne faut pas te planter après sur euh, différentes questions qu'on peut te poser. Bon, alors D, sa représentation paramétrique, manque la donnée dans l'énoncé, donc là tu la recopies. Alors ce qui est important, c'est que là, il faut bien que tu vois que le paramètre T qu'il y a dans AB, T appartient à R, c'est pas le même, c'est pas forcément le même, en tout cas, les deux T vont pas forcément être, être égaux. Donc, par mesure de sécurité, on met ici T, et ici, T', alors surtout ne mets pas T ici, il y a beaucoup d'élèves qui mettent moins 2 plus T, 1 plus T. Dans l'énoncé, en fait, c'est vrai qu'on t'a donné dans l'énoncé la représentation paramétrique de D avec des T. T, T, T. t. D'accord Mais c'est à toi de comprendre que T c'est juste un paramètre. On pourrait l'appeler Robert, Gérard, on pourrait l'appeler K, tu vois, K, U, peu importe et de voir que ce paramètre-là, c'est pas forcément le même pour euh, AB et pour D. Okay Donc c'est à toi de, de, de bien montrer ici que euh, tu as compris ça. Donc moi, je l'ai appelé T', pareil, je pourrais l'appeler K, je pourrais l'appeler ce que je veux. Okay L'important, c'est de ne pas l'appeler T. Okay. Donc maintenant, ce qu'on va faire, ben, pour trouver le point d'intersection ou pas de deux droites, on va résoudre cette droite égale, égale, entre guillemets, cette droite. Donc ça veut dire la représentation paramétrique de cette droite égale la représentation paramétrique de celle-là. Okay donc on va faire ce x-là égale ce x-là, ce y-là égale ce y-là, ce z-là égale ce z-là. Donc au passage, ne mets pas de primes sur les x, y et z ici. Ce pas parce que tu as mis un prime là que tu dois mettre des primes là, là et là. Okay donc Là, on parle bien des coordonnées x, y, z. Donc c'est bien les mêmes ici. Et là, ok, c'est juste les t qui ne sont pas les mêmes. Allez, on y va. Donc tu vois, on se retrouve avec un système de trois équations. Donc moins 2t égale moins 2 plus t, 1 plus t égale 1 plus t' prime, et moins 1 égale moins 1 moins t'. Prime. Vois, regarde, moins 2t machin, ça égale ça, et ça égale ça. Bon, alors, dès que tu as un système, je te conseille de donner des, des noms à chaque ligne, des noms, des, des, des numéros. Donc 1, 2, 3, tu les mets entre parenthèses, et euh, ça va te permettre de bien expliquer comment tu le résous, en fait. Donc déjà, pour dire que tu t'occupes d'abord de la ligne 3, ben, tu mets 3 entre parenthèses, 2 points. Donc ça, ça veut dire, j'isole la ligne 3, et je m'en occupe en particulier, je ne regarde pas le, le reste. Quoi. Alors, pourquoi j'ai commencé par la ligne 3 c'est parce qu'en fait, c'est la plus simple. Alors, je te conseille toujours de commencer par la ligne qui te paraît la plus simple. Pourquoi c'est la plus simple Parce que tu as une équation à une inconnue. Okay as moins 1 égale moins 1 moins t Bon. Alors, comment on résout ça Alors, Déjà, tu peux te, si tu veux, si tu en as besoin, hein, tu te fais une petite étape euh, intermédiaire. Tu écris ça dans l'autre sens. Il n'y a rien qui a changé hein, entre là et là. C'est juste que j'ai permuté. Et pourquoi permuter Parce que tu as plus l'habitude d'avoir l'inconnu à gauche. Okay donc ensuite tu fais passer le moins 1 de l'autre côté, et donc ça te fait moins 1 plus 1. Voilà. Donc t' égale moins 1 plus 1. Donc t' égale 0. Okay donc déjà on a trouvé t'. Es. Maintenant tu remontes. La deuxième plus facile, c'est la 2. Okay parce que tu as 1 plus t égale 1 plus t et toi tu viens de trouver t égale 0. Donc en fait, tu vas remplacer t par 0 là-dedans. Donc ça va te donner 1 plus t égale 1 plus 0. Voilà, et tu fais passer le 1 de l'autre côté. Donc ça te fait 1 plus 0 moins 1, et tu trouves t. Voilà, t égale ben, ce qu'il y a du côté droit, donc 0 du coup. Donc t égale 0. Bon. Alors tu pouvais aussi le voir comme ça, barrer le 1 de chaque côté, et du coup tu tombes directement sur t égale t prime. Comme tu as trouvé t prime égale 0, ben t égale 0 aussi. Alors attention, là c'est pas parce qu'on a trouvé des valeurs de t prime et de t, alors au passage c'est un cas particulier, on a trouvé les mêmes valeurs, euh, c est, c est, la plupart du temps c'est pas comme ça. Mais attention, tu as un système à trois équations. Okay. Donc la dernière, elle n'est pas là pour faire jolie, c'est-à-dire qu'il faut vérifier qu'elle fonctionne. C'est-à-dire que quand tu as un système de trois équations à deux inconnues, bah, la plupart du temps tu trouves, dans tous les cas, euh, bah, la plupart du temps, là, les solutions pour t et t'. mais il euh, y a beaucoup d'élèves qui vont oublier de, de vérifier la, la dernière équation. Ils se disent « bon, il y a des solutions, bon, c'est bon, du coup, il okay. y a un point d'intersection, quelque part ». Alors là, on te demande de montrer qu'elles ne sont pas séquentes. Alors Du coup, il faut bien qu'on tombe sur un problème, quelque part. On cherche le point d'intersection. Là, apparemment, on en a trouvé un, mais il ne devrait pas y en avoir. Alors, pourquoi ben, En fait, si tu reprends les deux valeurs que tu as trouvées ici de t' et t, et que tu les injectes, on dit comme ça, dans la première ligne, qu'est-ce que ça va te donner ben, Un problème. C'est-à-dire que tu dis « alors » et « alors », ça veut dire en prenant ces valeurs-là, j'injecte dans la ligne 1, et je trouve, donc, moins 2 fois 0, tu vois, moins 2 fois t, donc, moins 2 fois t, celui-là, à gauche, moins 2 fois t, ça fait 0, ok, moins 2 fois 0, et, moins 2 plus 0, égale moins 2, d'accord Alors, je te conseille d'écrire comme ça, parce que, en fait, comme tu vas trouver une contradiction, tu vas trouver deux valeurs qui sont différentes. Donc, pour éviter de tomber sur un truc comme 0 égale moins 2, Bon, un truc qu'on n'écrit pas trop en maths, il faudrait le mettre entre guillemets, mais ben, il vaut mieux dire que tu fais donc, le côté gauche et le côté droit séparément, et ensuite tu dis qu'ils ne sont pas égaux. Okay donc moins 2 fois 0, ici si, pareil, tu remplaces t' par 0. Donc t' par 0, moins 2 plus 0, ben, ça fait moins 2. Voilà. Comme tu trouves pas la même chose à gauche et à droite, ben, tu le dis, or 0 différent de moins 2, c'est évident, mais bon, pour bien... en fait ça, ça permet de montrer que tu as bien compris qu'il y avait un problème. quoi. Il y a une contradiction. Okay. Ensuite, tu le dis, donc le système contient une contradiction. Okay. Comme le système contient une contradiction et qu'on cherchait un point d'intersection, bah, finalement, ça veut dire qu'il n'y a pas de point d'intersection. Okay. Donc, AB et D ne sont pas séquentes. Tu peux dire AB et D ne se coupent pas, mais dans la question on de te demander, euh, ne sont pas séquentes. Et tu soulignes, puisqu'on te demandait ça. Voilà. Bon, mais écoute, on a fini cet exercice, j'espère que ça t'a plu. Je vais encore une fois te demander de, de liker la vidéo, de t'abonner, etc. Voilà, et puis moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao